Nous avons le droit de le voter là. Nous avons une vocation pour le faire. Nous avons le droit de le voter. On ne voit pas les Haïtiens qui croient sous deux. On croit de misères. Croit ça, c'est quoi Christophe Colombo, le nicolas On ne de temps en temps, les gens ne nous disent pas ça, ils ne croient pas nous. Et puis, l'église catholique vient à quoi il elle. Avec quoi religieuse quoi quoi bluffe toujours L'église catholique et l'église méchante, c'est l'église, non C'est l'assemblée de mafia. mon ami, Et puis, les protestants rentrent dans le même mouvement, mouvement, mon invisible. Racquetés volent. Pas grand-chose à régler dans la vie, bon Dieu. Même pas toujours Mamadou Maga Quoi ça ouais Christophe Colomb domine avec là sans pas avec lui en parenthèse béni par la reine directement béni par satan dans le monde invisible indirectement il dit Jésus te montre ton quoi pour te sauver nous Quoi ça Et pour le périr, nous. En comprenant ce qu'on est quoi, ou est Tandis que Dieu vous mette l'espoir là-dedans, vieille virez ou péri. Levez-moi. Toute l'assemblée en campagne. Je aller spirituellement en 1492. Je vais faire erreur de date. louia Ou nous devons râler en année faire le venir Omniprésent par la loi par la loi de l'omniscience par la loi de l'omniscience par la loi de l'omnipotence par la loi de l'omniprésence et par privilège nous sommes étant fils Héritier du trône, m'appelé même en là. Dans l'époque, Christophe Colomb, pas de l'évangile. Il était obligé de planter quoi? Pas de gloire à l'évangile. L'évangile a brillé en Haïti. Et a brillé dans le monde. Et monsieur m'a maintenant tout le monde qui a dit, même si elle est fait, moi, je Au nom du Saint-Marcé de Jésus. Le Seigneur, me le fais même devant le trône de la majesté divine. Je en année 1492. L année 1492, sous commande, Seigneur, je me au Nous allons venir à présent. Yes, yes, yes. Et mettez maintenant Mol Saint-Nicolas. Yes, yes. Dans la place côté Christophe Colomb, et es Époque, en 1492, c'est Christophe Colomb qui est Il était délégué par la reine de l'Espagne. Mélangé avec les, les seigneurs catholiques. Puis on a dominé l'île là, mystiquement, physiquement, politiquement, etc. Je suis en année 1492. Quand on a année 1492, je suis en année 1492. Les Christophe Fondante paraît à m'abattre là. Et y en 2022, 4 décembre 2022, moi là, et me recommander, je ordonné Jésus-Christ de Nazareth, avec ordonnance humaine, Pasteur Pierre Arioska, moi paraît, spirituellement, et moi, je prends quoi au planté? Christophe, je prends quoi ça? Je vais tirer le soudou à ici, c'est-à-dire. Je vais tirer le soudou à deux générations. Allez, Mais... de quoi? Mais je vais me déclarer quoi? Philadelphie, Qu Quoi ça? Monsieur, levez le sous tête, levé le levez sur tête, soudou, pas la foi. Au nom de Jésus, crase me Je lague la tête bleue. Je vais me crase me crase me crase moi quoi de misère, de pauvreté. Sous Haïti, sous l'île là. Sous pays Je veux dire. Remassez toute vieille, cacassio, La gueule dans l'abîme. Remassez, remassez, remassez. Remassez. La, remasse, remasse, remasse. remasse la gueule dans l'abîme. Au nom de. La, nonde... yeah. la gueule dans l'abîme. Je veux dire, vieux quoi ça. Et il y a tellement, quoi, tellement fait petite pas de paix, quoi. Lorsqu'on rentré dans la ville, pas de paix, quoi, quoi, remettre Quoi de pauvreté, de misère Et plusieurs autres côtés dans le pays, là Côté qui quoi Et bon chemin, côté toujours quoi Toujours de misère. Sale. Il va parler de quoi, beau sale Quoi de beau sale nous craser puisque nous craser maman quoi oui. toute la petite quoi oui. au nom de oui. au nom de Jésus Maman Magaye. en 2011 quand le président qui est monté dans le pays et on sa ville tellement sale Mbabsi citer non là En 2011, mon président est monté. En 2013, il, fait une de en -en -en -en. il a fait campagne en quoi Il sortit les Iwa pour l'Albudaanamet. D'après ça, mon Dieu a révélé son apportage mystique. qui t'a fait. Avec quoi, pour qu'on -yes, qui est, pour aller dévoiler un gros diable qui a dominé le pays. Et quoi ça, c'est lui-même, il est lui membre, les Kitanago. Son gros diable qui comme ça. Léo finit le territoire là. Et puis Kitanago fait président, découvrir. Diable qui à l'heure de travaille sous terrain, Diable a les têtes calées. Diable a les têtes calées. Son diable qui est là pour caler tête Haïti. Pour caler tête pays. En 2013, le monsieur le président fait campagne, li, campagne mystique, li, pour le jeune pico diable qui n'a pas eu un diable tête calée. Est-ce que nous l'avons avec moi Et diable tête calée, ça. Depuis ça, M. embrassé Diab ça. Et Diab tête kalé ça Ligien basé à 600 mètres de distance Sous tête de Saint-Nicolas rencontrer avec ancien et, et lieu mystique ça Que Christophe te descend Léon ou P.H.T.K. Et nous sé c'est parti à essayer d'être calé. E on, tout le monde a tant de PHTK autant de bien. Ça c'est non social là. Mystiquement, mais ça PHTK, veut car il dit, je, Haïti, tout autant capable. PHTK. Ça c'est diable tête caléa qui sont diable qui boissent en pile, les criminels en pile, les exploités en pile, les pas quitter en rien. Les égoïstes en pile. Ils volent en pile. mélanger avec tout l'autre cibalter. Pigeons. Haïti, tout autant au capable. Et puis son sont des criminels liés. On mais tout le monde qui n'a pas dit ça oublie qu'il y une tête calée. Il y a l'autre. Et l'on gêne par la foi au nom de Jésus. C'est un point autorité par la puissance de Dieu. Vie quoi Kitanagoa qui Ki sont quoi mystiques démoniaques, mon invisible au nom de Jésus côté lié à m'entrer la damné m'entrer m'entrer m'entrer côté li à me râler spirituellement me craser le briser e, et me craser via pantaille démoniaque ça nous genter à panter pays avec le sang de Jésus nous attendons à le sol avec le sang de Jésus. Faut Haïti vive, faut que le pays vive, faut que sol vive, faut que les Haïtiens vivent, faut que les Haïtiens vivent, faut nom! Haïtiens Oh non! On nous crase quoi? Levez-le, levez-le sous tête, nous crase le miette, nous pas la foi. Au nom de Jésus, bir, On crase le, crase le, crase ramasser vieux baïo, la gueule dans l'abîme. Et on dit ça encore. Et le sol, c'est pour nous lier. Et la donne pour nous vivre. Et si, et, et, et vite l'homme, ou bien au gouffre-là, avant de sortir, je vais aller au gouffre-là dans le jugement.